Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, alors j'avais envie de vous parler d'un roman euh, qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps. Il s'agit de Silence Radio euh, d'Alice Osman. C'est l'histoire de France qui est une lycéenne bisexuelle et racisée euh, qui a pour ambition notamment d'entrer à Cambridge, <rire> rien que ça. Et elle est aussi euh, illustratrice et fan d'une saga MP3 euh, sur le web qui s'appelle Silence Radio, et pour laquelle elle fait des fanarts. C'est une saga audio de science-fiction euh, qui raconte les aventures à travers l'espace d'un personnage très mystérieux dont on ne connaît pas le genre. Et euh, elle se retrouve à faire euh, beaucoup de fanarts euh, sur cette saga, des fanarts qui plaisent beaucoup, au point que euh, le créateur de la saga Silence Radio va la contacter pour faire euh, bah, les illustrations officielles euh, de sa saga. Et alors, le fait c'est qu'elle va se rendre compte que euh, le créateur de euh, Silence Radio n'est autre que quelqu'un de son entourage. Je ne vous en dis pas plus. Et donc ils vont passer beaucoup de temps ensemble. C'est le début euh, d'une belle amitié. Et chacun de leur côté, ils vont rencontrer divers problèmes euh, qui vont surmonter ensemble, etc. C'est un roman qui aborde des thématiques très actuelles Internet, les réseaux sociaux, euh, la popularité sur Internet, la création de contenu, le rapport avec le public, etc. Qui sont des thématiques du coup beaucoup, puisque je suis là, sur Youtube. Ça parle aussi euh, de relations familiales, euh, de rapports parents-enfants, euh, de la manipulation psychologique que peuvent euh, avoir euh, certains parents euh, sur leurs enfants. On aborde aussi des thématiques liées à l'orientation scolaire, l'orientation professionnelle, euh, quoi faire après le bac, en gros c'est un peu le grand questionnement euh, qui anime un peu euh, les personnages. Il y a aussi des choses autour de la quête d'identité, de l'orientation sexuelle, euh, de devenir un adulte, toutes ces choses-là euh, qui sont abordées, euh, et en particularité du coup euh, la bisexualité, mais aussi euh, la sexualité, asexualité, ah, tout attaché, voilà. Euh, J'en reparle tout de suite puisque je vais vous donner mon avis, euh, C'était une très bonne lecture notamment parce qu'il y avait du coup des personnages LGBT+, euh, très variés, donc une héroïne bi, euh, un personnage important euh, qui est gay, un autre personnage qui est gay et sur le spectre asexuel. Alors c'est très dommage puisque euh, le héros de la saga MP3 qui est en fait un une espèce d'alter ego euh, de son créateur, est clairement identifié comme à genre dans la version anglophone. Ça a été traduit euh, par asexué et du coup en fait on, on comprend pas le. on comprend pas vraiment le propos. En plus du coup le they neutre anglais devient il. Donc toute la partie identité de genre est complètement euh, lissée euh, dans la version francophone et c'est très dommage mais on reste avec quand même une belle diversité dans les personnages, avec des personnages racisés, euh, des personnages de sexualité différentes, et du coup un personnage qui s'identifie comme euh, demi-sexuel. Et le mot demi-sexuel est écrit dans le livre et expliqué. Oui. Le seul bémol que je pourrais avoir, c'est que euh, certains côtés, euh, notamment autour de l'identité des personnages, sont un peu sous-exploités, un peu faibles, euh, ou trop anecdotiques, alors qu'il y a un très gros potentiel. Parfois j'avais l'impression que l'autrice, savait pas trop comment tout mettre et du coup euh, il a fallu qu'elle fasse des choix et peut-être que c'était pas forcément les meilleurs, je ne sais pas. En tout cas je trouve qu'il y a un énorme potentiel, euh, que l'autrice aussi a un gros potentiel et qu'elle est à suivre. Euh, je veux dire c'est que le début de sa carrière euh, elle a 23 ans, donc il y a moyen pour que euh, les prochains livres soient particulièrement intéressants à qui je conseille à Silence Radio, aux ados, je pense, et puis aussi aux jeunes adultes et à plus âgés euh, jusqu'à l'âge que vous voulez. Si vous avez envie de voir ce que ça peut donner, un livre avec une forte représentation euh, LGBT, et quand je dis LGBT, c'est-à-dire pas seulement gay, parce que c'est vrai que dans la littérature jeunesse, et non, la littérature jeune adulte, euh, plus précisément, il y a plus de représentations de l'homosexualité masculine que de euh, l'homosexualité féminine, ou de la bisexualité, ou de la transidentité. Or là, il y a un peu de tout, et euh, c'est assez sympa et en plus que vous n'avez pas forcément envie que l'homosexualité ou la bisexualité la transidentité soit le sujet central du récit euh, je veux dire c'est pas un récit sur le harcèlement scolaire et sur comment c'est difficile de faire son coming out au lycée non là ça parle de saga mp 3 et d'internet et de, de relations familiales un peu cachées secrètes enfin voilà des choses comme ça donc je trouve que c'est intéressant. Je pense avoir fait le tour sur la présentation de ce roman. J'espère avoir attiré un petit peu votre curiosité et que vous allez le lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous aussi dans les commentaires. Merci à ceux et celles qui mettront un pouce vers le haut sur cette vidéo, euh, qui s'abonneront à la chaîne. Et puis voilà, hein, on va se donner rendez-vous pour une autre semaine, et d'autres vidéos, et d'autres livres à lire, tout ça. Allez, à la prochaine